Alors les communs, il y a une définition qui circule, qui n'est pas de moi, qui dit que c'est une ressource qui a des utilisateurs, et c'est un commun si les utilisateurs se mettent ensemble pour définir des règles d'utilisation de la ressource. C'est l'alliance en fait, de trois choses, trois éléments. Euh, une ressource qu'on doit euh, faire euh, développer en fait, ou créer, une communauté qui va prendre en charge cette ressource et en garantir la pérennité, et puis un ensemble de règles de gouvernance que cette communauté se donne pour justement faire en sorte que cette ressource ne soit pas victime, en quelque sorte, de ce qu'on appelle les enclosures, c'est-à-dire une appropriation illégitime ou illégale de cette même ressource. Les communs, c'est un outil de changement social. Pour moi, les communs, c'est ce qui nous rassemble. Euh, ce que nous avons en commun et, euh, et dans une société où euh, quand on veut agir on commence toujours par euh, une analyse des crises et de ce qui ne va pas, démarrer l'action en réfléchissant d'abord au commun, à ce qui est inaliénable, euh, à l'air, l'eau, les savoirs, c'est une façon de commencer à agir ensemble qui est très différente euh, d'une façon d'entrer dans l'action euh, par les asymétries, par les dissonances euh, et par les crises c'est en effet une manière de repenser aussi la question de l'initiative, c'est-à-dire de véritablement faire en sorte que les gens puissent de nouveau être moteurs actifs dans la société, qu'on leur a parfois enlevé cette possibilité d'action, et de, à un moment, renouveler aussi nos schémas démocratiques, renouveler la manière dont on pense faire société aujourd'hui. Alors, les communs sont une chose difficile à définir, un espace... Euh, entre euh, le secteur public, le secteur privé, un espace de partage, d'échange euh, sur des ressources, des savoirs, des connaissances, mais euh, également euh, un, des lieux euh, où euh, justement peuvent s'exercer euh, cette idée de partage et d'échange entre euh, des personnes d'horizons très variés. Alors pour moi, les communs, c'est déjà ce que l'on partage. Euh, c'est quelque chose qui a de la valeur, mais qui n'est pas fatalement encore entré dans le monde de l'économie ou en tout cas qui n'a pas euh, un prix. Les communs, eh c'est un système de ressources dont l'accès n'est pas régulé par des droits de propriété privés ou par l'État. Et donc on a des formes de collectivité qui se situent entre eh bien, le marché d'un côté et l'État de l'autre. Donc euh, des systèmes d'auto-organisation et d'auto-gouvernance. C'est ce qu'avait euh, démontré Elinor Ostrom qui a euh, été prix Nobel de sciences économiques en 2009 et qui a fait son travail pendant de nombreuses années sur ces systèmes de gestion de systèmes de ressources. Les communs pour moi, alors c'est intéressant parce que ça fait six mois que je crois que c'est une notion qui est en train de revivre, euh, même juridiquement. Euh, pour moi, le commun, c'est effectivement euh, ce qui sépare la donnée publique de la donnée privée. Enfin, le monde public, du monde privé, euh, en se disant qu'il y a un potentiel de mise en commun entre ces deux mondes-là pour le bien de tout le monde. Voilà. Historiquement, quelque chose qui a été très présent et puis qui a un peu disparu et qui va faire son retour, qui est en train de faire son retour, c'est l'idée qu'on peut euh, être très efficace dans la gestion d'une ressource, euh, dans la création de cette ressource et dans sa préservation, euh, si on sait la gouverner ensemble avec les acteurs qui la créent et qui la, qui, la, qui la bondent je dirais que la représentation la plus forte des communs, c'est l'agora d'Athènes. C'est l'agora grecque, qui n'est pas réductible à sa fonction marchande de lieu où l'on peut acheter des denrées, mais qui est un lieu où on essaie de faire circuler collaborativement la parole, sans qu'elle soit endiguée, sans qu'elle soit arrêtée par un autre souci que celui de la cohérence. J'ai souvent l'habitude, en fait, euh, pour définir les communs, de m'en référer euh, au mot Wolof, euh, Mok. Ensemble, parenté. Et partage, mais pour dire quelque chose euh, qui est de l'ordre, en fait, de la part irréductible. C'est-à-dire que la part irréductible que je dois à l'autre et que l'autre me doit. Et qu'à l'intérieur de cet espace-là, nous formions... Au monde. Et sans euh, cette réciprocité, du réductibilité, nous n'existons pas, même si nous cohabitons ensemble. Alors, moi, je parle plutôt de ce que les autres pensent des communs plutôt que, que moi. En tout cas, pour eux, c'était déjà faire commun, c'est arriver à utiliser un langage commun, c'est arriver à utiliser des mots dans lesquels on, on se rassemble. C'est ensuite partager un certain nombre de ressources et mettre en place des dispositifs qui permettent de justement les partager au mieux et de faire ensemble.